Tu restes là, oui, si tu les défends, Tu cautionnes la folie de tous ces truands. Gardien de la paix, tu c'est bien-être, Tu gardes derrière ton bouclier, Ouvre grand les yeux et regarde, Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades,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 c'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre Regarde comme on vit, regarde comme on y croit En construisant l'avenir dans des cabanes en bois Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre En faisant sa seule Puis que tu m'attraques. Regarde comme tu es bien plus armé que nous Avec tes grenades contre nos cailloux si tu nous tabasses, si tu t'embalances Ce sera l'escalade de la violence Gardien de la paix, tu es sûr que bien elle que tu gardes Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abarne Pose ton bouclier, pour leur que tu Existe. Viens boire un café avec les zadistes. Salut les copains, merci d'être venus. On est, là. On est là Moi je m'appelle Sande, je fais partie des personnes du 89 qui ont fait le déplacement à sainte soline Il y en a d'autres parmi nous et euh, je les invite à, vite, à venir prendre la parole après moi s'ils le souhaitent pour partager leur expérience. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui ont fait le déplacement d'avoir un petit peu nos diverses opinions. Parce que moi, personnellement, le dimanche matin, j'ai discuté avec trois personnes qui étaient dans le même cortège que moi. Et on avait trois histoires différentes. Moi, j'étais arrivée à 5 mètres de la grille. Un copain euh, était arrivé à la toucher. mais Alors moi, j'étais arrivée à 5 mètres de la grille, côté... Ouest, un copain avait réussi à la toucher côté sud, et euh, la petite copine qui était avec nous, elle n'avait jamais, juste même pas vu la bassine. Alors qu'on était tous dans le, dans, le, dans le même cortège, et pour vous dire un peu la taille de ce que ça avait, j'ai repris quelques infos, parce que euh, je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant aussi pour vous. C'est des infos qui euh, nous sont passées euh, par les soulèvements de la terre quoique Darmanin a leur dissolution, ne sont pas encore dissolus, et on a encore des canaux d'information, notamment pour tout ce qui est soutien juridique et euh, soutien psychologique par rapport à ce qu'on a vu euh, ce week-end. Euh, donc, euh, je pense que ça peut être intéressant d'avoir le bilan des opérations d'ordre public de la gendarmerie. Si vous êtes curieux, vous trouverez ça sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous apprendrez qu'en face de nous il y avait 20 escadrons de gendarmes mobiles, 9 hélicoptères, 4 blindés, 4 engins lanceurs d'eau et plus de 100 OPJ pour nous verbaliser sur le champ. Et il y avait aussi un peloton motorisé d'intervention et d'interposition, le PM2I que vous avez tous vu, c'est nos camarades de la Bravem sur des quads. Et il y avait un poste de commandement complet Pardon? Tout ça pour un trou vide. Voilà, tout ça pour garder un trou vide, on est complètement d'accord. Et le résultat de tout ça, c'est quand même 86 enquêtes judiciaires de flagrance, dont 20 en amont de la, de la manifestation. C'est les copains qui sont fait choper et confisquer leurs bleus, qui sont partis en garde à vue. Euh, pour rigoler, euh, on a quand même la LDH qui avait envoyé 18 observateurs, qui dans leur rapport disait qu'il y a eu un usage immodéré et indi indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les, sur les lieux avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. Et on l'a tous vu, le coût humain. Ouais. Ouais. <rires> Donc parce que des militants, pour l'essentiel pacifistes, essayaient de prendre un trou vide, on nous a balancé 4000 grenades en deux heures. C'est une explosion toutes les deux secondes pour vous situer le niveau de violence auquel on a été soumis. On a eu 200 blessés, ce sont les chiffres minimums fournis par les copains des soulèvements de la terre, qui pensent qu'ils n'ont pas fini de faire le bilan tellement il y a eu de personnes blessées. C'est des personnes qui ont été soumises à des plaies délabrantes, soit parce qu'il y a eu des explosions à proximité, soit parce qu'elles se sont pris des coups de LBD. Ça va prendre plusieurs semaines à être soignées. Il y a 40 personnes qui euh, ont été blessées gravement et pour lesquelles il y a un pronostic fonctionnel compromis. Certains d'entre eux ne marcheront plus, certains d'entre eux ne pourront plus utiliser un de leurs membres, certains d'entre eux ne pourront plus utiliser leur mâchoire. L'un d'entre eux ne peut plus utiliser son œil et on attend encore la réponse pour un deuxième éventuel ébornier. Et enfin, vous le savez tous, on a deux personnes dans le coma, deux personnes que les forces de l'ordre ont sali en divulguant leur dossier, en divulguant leur dossier comme si le fait d'être fiché S justifiait qu'on nous tire dessus. Il y a aussi trois journalistes qui ont été blessés, dont deux, qui ont dû être évacués sur le champ. Euh, je pense que vous avez vu, mais au cas où je donne l'information, famille, euh, les familles des deux personnes dans le coma ont décidé de porter plainte pour tentative de meurtre en train volontaire au secours et, violence, et violation du secret professionnel par rapport à la divulgation de leur dossier. Voilà, ça c'est les, euh, les dernières informations qu'on a eues sur le canal. Euh, pour ce qui me concerne, euh, je pense que je reprendrai la, la, la parole après les témoignages des copains. S'il y a d'autres personnes que moi qui ont envie de parler, parce que euh, j'ai envie de vous parler des choses positives, des soulèvements de la terre. Euh, donc, du coup, je pense que ceux qui ont besoin de, de soulager un peu euh, leurs émotions viennent s'exprimer. Et puis après, moi, je vous raconterai comment on a réussi à faire des choses un peu positives. Deux insolites à vous raconter. Le Saint-Sauline joyeux, positif, festif, on a rencontré plein de gens bien, plein de jeunes, il y avait des jeunes, des moins jeunes. Il y avait un bus qui venait de Strasbourg avec des gens déjà d'un certain âge qui sont venus, ils sont repartis aussi. Euh, enfin moi j'ai vu plein de choses euh, gays, drôle. on a ri, on a beaucoup ri. Et puis après ben, il y a eu ce déferlement, euh, ça tombait de partout. Euh, nous on n'était pas euh, en première ligne, mais n'empêche qu'on bah, bougeait parce que ça, ça tombait. Euh, je vais oublier de vous dire plein de choses, hein, ça c'est sûr. Euh, le lendemain, enfin quand je suis rentrée chez moi le lendemain matin, c'était un peu, un, je me sentais schizophrène. Euh, J'avais ce côté tellement joyeux, et puis tout ce que, tout ce qu'on a vu, toute cette horreur. Euh, et oui, pour garder un trou vide, euh, ça n'a pas de sens, quoi. Il euh, y a des copains manifestants, euh, après quand on repartait, regagnait nos voitures, il y a des copains manifestants qui ont eu leurs pneus crevés. Je ne pense pas que ce soit la, ce soit la conf euh, ou les soulèvements de la terre. Je ne pense même pas que ce soit la police. Euh, je pense à plus à une grosse organisation euh, agricole. Et On a eu des le de... de vendredi soir sur le campement qui brûle les voitures. D'accord. Ouais. J'ai un copain qui m'a dit que, parce qu'il euh, y a des vidéos qui circulent beaucoup, le vendredi, il y avait un, un convoi d'agriculteurs de, de la conf qui se sont fait cracher dessus par euh, ce gros syndicat agricole. C'est tellement de dire le nom, hein. <rire> FNSEA, tout le monde a deviné de toute façon. Euh... Voilà, bon, après on a, on a eu un contrôle euh, en repartant, un contrôle policier qui s'est très bien passé. Le seul petit truc rigolo, c'est que il y avait un des gendarmes qui avait un carnet, il a noté nos noms sur euh, les carnets le carnet, et comme on était 30 000, je me suis dit, putain, s'il contrôle les 30 000, le carnet va être trop petit. Et puis voilà, euh, on, était on était crevés, très très contents d'être être allés, et on y retournera, parce que c'est plus possible de ne ben, en fait, pas y retourner parce que tous ces gens qu'on a rencontrés, euh, je, le dis, enfin, je le répète, hein, sans vous raconter d'autres choses aussi, euh, voilà, moi je vais m'arrêter là, et puis je suis contente euh, de vous avoir raconté ça. Et puis, bah, si vous... Alors, il y aura, euh, en discutant avec des, des jeunes, euh, enfin, je pense que c'est des jeunes qui sont dans les soulèvements, enfin, peu importe, il y aura encore, vraisemblablement, dans quelques mois, autre chose... Donc voilà, si vous pouvez vous dégager euh, pour filer vers l'ouest, euh, parce que c'est très très bien organisé. Hein. Euh, ils sont vraiment très forts. y a une autre personne qui souhaite prendre la parole. Oui, bonjour. C'est juste pour apporter une précision au niveau de la FNSEA, il y a à l'époque seule, il y a la coordination, coordination rurale, et c'est eux qui ont la chambre d'agriculture de, de Limoges, c'est la coordination rurale qui la tient. Et il y a eu un film une quinzaine de jours avant, 15 jours ou trois semaines avant, pour nous expliquer un peu ce que le fonctionnement des bassines et surtout le fonctionnement de l'eau. Hein, parce que le problème des bassines, c'est qu'on prend de l'eau euh, dans le sol, de l'eau potable, pour la mettre dans des bassines, et après elle partira à la mer. Hein, elle ne retournera jamais au sol pour être bu plus tard. Et avant, au début de la projection du film, il y, y a trois personnes cagoulées qui sont arrivées, et qui ont mis un ragondin, une pie, des, des un canard, euh, des pigeons, etc., qui ont lâché ça dans le, dans l'entrée du cinéma. Et, et après, ils étaient très fiers d'eux, ils se sont, sont revendiqués, ils ont dit que c'était très, ils avaient réussi leur coup, ils avaient, ils, avaient, ils avaient montré aux gens ce que c'était que le, le, que les animaux, quoi. Voilà, c'était. Alors, c'est pour dire ça, il n'y a pas que la FNSA, je, n'ai rien, enfin, rien pour, euh, spécialement, mais, mais je, mais, non, non, mais j'aurais envie de dire bêtement, parce que c'est vrai que je suis représentant au comité SAFER euh, Confédération Paysanne. Je suis le seul à OCR. et Il y a un autre représentant qui est pour la coordination rurale et on travaille avec la FNSEA et la FDSEA, bien entendu. Et on a pas des mauvais, des mauvais, nos rapports sont, sont relativement très bons. Voilà, alors, dans Lyon. Donc c'est pour ça, je ne veux pas non plus... C'est trop facile de, de, de crier après tout le monde. Il y a des gens, il y a des, des départements qui fonctionnent correctement. Voilà. Euh, moi je serai très court, je m'appelle Fab j'étais également à sainte soline et euh, moi tout ce que je veux dire c'est que j'ai vécu euh, quelque chose qui était inédit pour moi que, qui m'a un petit peu perturbé c'est de se retrouver face à des forces de l'ordre qui sont manifestement prêts à tuer on était face à des gens qui étaient prêts à tuer euh, et ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement... Et quand ça tombait, effectivement, quand c'est tombé au début, les grenades, bah, le vent était pour nous, quoi, enfin, ceux qui étaient tout près des grilles, euh, ils s'en prenaient quand même pas mal, mais bon, nous, un peu en arrière, euh, on s'en prenait moins. Et après, quand les quads sont arrivés derrière nous, bah, ils ont pris à revers, bien entendu, hein, et, et donc on s'en prenait, il a fallu déménager. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont à deux sur les coins, il y en a un qui conduit, puis l'autre, euh, on voit bien, hein, il est avec le, le machin, là, pour tirer. Et ça passe près, il y a une copine, ça lui est passé très près. Après, on essaie de sauver les gens qui sont blessés, parce qu'il y a des grands fossés qui sont plus hauts que moi, là-bas, parce que normalement, il y a de l'eau. Mais là, il n'y avait pas d'eau, donc on descendait dans les fossés, quand on n'arrivait pas à atteindre le pont, pour passer d'un champ à l'autre. On descendait dans les fossés, et il y avait quand même des gars qui étaient, qui étaient blessés, et on a empêché euh, euh, Luc, t'as entendu, euh, sur France Culture... Euh, le message là, que, qui a été intercepté contre la police et les soignants pour empêcher les soignants d'intervenir. quoi. Bon, euh, Comme d'hab, c'est déjà arrivé à Cluny sur un copain. Hein, une demi-heure après, on vient le soigner. Il est mort. Hein. On l'a tiré. c'est voilà, euh, Un agriculteur de la conf. Et donc là, c'était pareil. On empêche les gens d'intervenir. Et donc, euh, je ne comprends pas comment ces êtres humains qui sont sur leur quad, là, qui arrivent dans notre dos, quelle gloire il y a à faire ça quoi. C est, c est, mais, mais je ne sais pas pourquoi. Un jour, je discutais à une manif avec un, un, un chef, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il commandait les, les jeunes CRS et, et il me dit, moi aussi, je lui dis nous, on défend la terre, là, on défendait l'eau, et euh, vous, vous défendez l'État, quoi, le, le gouvernement, enfin, les pouvoirs, quoi, et donc... Euh, il me dit, je lui dis, nous, on est agriculteurs, on est petits, on a envie d'avoir plein de petits agriculteurs. Mais il me dit, moi, mes parents ont une ferme. Mais je lui dis, pourquoi vous n'êtes pas à notre côté Ce n'est pas assez grand pour que je m'installe. Mais on peut se contenter de peu, de petits, on peut vivre si on est beaucoup. Et, et je lui dis, si vous aviez, si vous étiez resté agriculteur, vous seriez avec nous, là, aujourd'hui. Vous voyez, bon, il m'a rien dit, il n'a pas été brutal. Hein. Mais, euh, mais c'est grave de voir ça, quoi. les jeunes qui sont fait démonter les pieds, qui Bon, puis c'était à Bure aussi, c'est pour les gilets jaunes, c'est c'est honteux, honteux, voilà. Et en plus, quand on sait que leur bassine, bon Luc a pas expliqué, mon agriculteur en retraite, dans leur bassine, là, de, je ne sais plus combien elle fait, 12, 16 ou 18 hectares, si on met de l'eau là-dedans, on voit bien dans notre patelin, ils nous ont obligés dans les mares à faire une, une réserve d'eau. Alors ça, c'est des gros, enfin il y a des gens qui ont intérêt avant de ça des espèces de grosses bâches, il y en a deux au patelin, et puis aussi la mare, elle a été condamnée, mais quand on voit l'évaporation l'été dernier, combien elle fait cette superficie de mare 20 centimètres en dix jours de chaud. 20 cm en 10 jours sur une mare, elle n'est pas énorme la mare. Qu'est-ce qui va se passer sur les bassines quand il fera chaud Ça va s'évaporer. Et puis quand ils vont utiliser ça pour faire leur maïs, là, parce que quand même, ils ont réussi cet été à assécher des, des, des bouts du, mar, du marais Poitvin, ils ont, ça, ça, ça meurt. Et puis euh, les, les, la maraîchère qui, elle, a récupéré l'eau de pluie, elle était pénalisable, verbalisable. Donc je ne sais pas hein, si elle était verbalisée, mais bon, elle l'a dit. Donc euh, elle est passée limite, elle a peut-être rencontré quelqu'un qui se nouille un peu du côté du pouvoir, et puis qui a laissé pisser pour qu'elle arrose ses salades, pour qu'il ait à manger au marché le lendemain, le gars. Hein. tout le monde mange. Hein. Et, et, bon, et, et donc euh, cette eau, elle va servir à arroser des champs de maïs, pour l'énergie, il y a d'autres moyens pour faire de l'énergie. Hein. Et donc des champs de maïs qui sont traités. Et cette eau, après s'être évaporée, à, à être volée à tout le monde, elle va s'évaporer dans les bassines, elle va être traitée avec des pesticides, et elle va retourner dans les cours d'eau. Mais c'est ça la vie Mais putain, qui aura le droit de boire de l'eau de merde Mais c'est grave là Il faut le répéter, et puis il faut savoir ce que c'est les bassines. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. On a des, des, des beaux-frères, enfin bon, ils ne sont pas à la fédé, mais ils ne votent pas, donc c'est tout comme quoi. Quand on se prononce pas, on est d'accord avec la, la majorité. Il hein. faut prendre des, des, la responsabilité de temps en temps. Et donc on a des gens qui ne savent pas ce que c'est, ils sont agriculteurs, merde oh, Nous on veut bien vous renseigner, on sait ce que c'est quoi. On a, même, euh, on a même renseigné un mec des RT, parce qu'on ne dit plus les RG, pardon, excuse-moi. On lui a renseigné, il ne savait pas ce que c'était les méga-bassines, mais renseignez-vous, mon sang Renseignez-vous sur les déchets à bure, mais c'est vos enfants, c'est tout le monde quoi on n'est pas là pour s'amuser, on n'a pas envie. Et c'est pas vrai que les gars étaient là pour faire la guerre, c'est faux. Parce que quand on a eu le, le, le, le matin à 8 heures, quand on était au camp, nous on arrivait dans la nuit euh, du vendredi au samedi, quand on était au camp le matin, il n'y avait pas de violence. On n'était pas en violence. Il fallait prendre soin les uns des autres, Voilà, à boire, à manger, soigner ceux qui étaient blessés. Il n'était pas question de violence. C'est une désinformation pas possible. Alors moi j'ajouterais, parce que je pourrais parler longtemps, tu parles des soulèvements de la terre, mais Darmanin il les a dans la ligne de mire, et euh, c'est comme ça qu'on dit je ne sais plus là, parce que j'en ai trop dans la tête. Et la conf, moi je suis les messages de la conf, hein, donc euh, chacun est, voilà, et en fin de compte à la conf c'est exactement la même chose. Allez voir sur la conf, euh, c'est pas les soulèvements de la terre qui disent ça, mais alors Darmanin faut il faut qu'il interdise la conf, non, bassine, faut il faut qu'il interdise plein de gens, quoi. Il ferait mieux de la fermer, je pense. On serait tranquille pour euh, faire un vrai monde, pour tout le monde, même pour la police, dont on a besoin de temps en temps. Parce que quand j'entends manif, on est contre les bassines, d'accord, mais on est contre la police, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on a besoin d'eux, on est content de les trouver. Voilà. Mais c'est des citoyens comme les autres. Vous avez le droit de savoir ce qu'on fait. Ce qu'on fait pour vais Sur les faut. choses joyeuses, parce que je pense que les, les images immondes, vous les avez tous vues. Et si vous ne les avez pas vus, vous avez largement possibilité euh, de les voir en ligne. Euh, donc les, les choses joyeuses, euh, c'est ce que disait la copine tout à l'heure, on était énormément. Nous, on est arrivés euh, sur le camp euh, le vendredi euh, avec les convois qui accompagnaient les tracteurs. Et à ce moment-là, on nous disait qu'on était 5000 alors qu'eux, ils avaient espéré qu'on soit 2000 le samedi, quand on s'est levé, moi, j'avais l'impression qu'on avait doublé. Et après, au brief, on nous a dit qu'on était 10 000, donc ça correspondait à peu près. Et, enfin, et c'est vrai qu'il y, y avait une belle unité. Et ce qui était, pour moi, personnellement, euh, euh, un moment fort, c'est que au brief, le soir, il y a Julien Leguet, la personne euh, qui euh, représente Bassinon Merci, qui était interdit euh, de manifestation euh, avec nous, euh, a pris la parole et a dit qu'on acceptait les modes de lutte les uns des autres, qu'on ne jugeait pas la façon dont les uns et les autres souhaitaient se battre, et euh, en tout cas moi personnellement ça fait 4 ans que j'attends de voir quelqu'un dire ça, donc ça a été assez, euh, assez fort. Euh, quand elle parlait d'organisation démentielle, il faut savoir qu'on est parti avec les cartes, on avait tous une carte du coin, ils nous avaient fourni des masques, on avait des FFP2 qui nous ont fournis, euh, les répartitions dans les cortèges dont vous avez déjà entendu parler, anguille turquoise, euh, l'outre jaune et euh, outarde de rose, se faisaient par des tirages au sort avec euh, des feuilles qui désignaient notre cortège. Parce qu'à l'inverse de ce que les médias vous ont dit, euh, les différences entre les cortèges était la distance qu'on faisait pour aller à, à, à la bassine. Mais chaque cortège devait avoir une tonalité euh, variée et des modes d'action variés puisque euh, eux, par expérience, savaient que même le cortège pacifique pouvait être euh, confronté euh, aux forces de l'ordre. Et on nous avait incité à essayer de nous, répar nous répartir euh, en fonction de nos différents modes d'action et de tonalités de risque dans les différents cortèges. Il euh, y avait euh, deux Sono avec nous. C'est très con, mais moi, pour ma génération, c'est cool. Euh, ils nous ont passé... Euh, non quand on a attaqué. Ah le, la BO de, du Seigneur des Anneaux. Voilà, la BO la, du Seigneur des Anneaux pour, euh, pour la vague. Euh, voilà. Euh, on avait aussi une Bakukada. Euh, vous savez, c'est les fanfares qui viennent au front avec nous et qui sont gazés à peu près autant que nous. Donc ça aussi, euh, chapeau. Chapeau aux gens qui ont porté les sonos, chapeau aux gens qui sont venus jouer avec nous. Euh, donc moi j'étais dans la houtarde rose, vous ne l'avez peut-être pas vu mais on avait une structure avec nous, on travaillait à un espèce de bélier, une houtarde donc qui est une espèce de oie qui est compromise par le fait qu'il y ait une méga-bassine, c'est des bestioles de là-bas quoi. Euh, notre cortège a réussi à poser la houtarde sur les grilles et en fait c'est au moment où euh, on a eu posé la houtarde sur les grilles qui sont mis euh, à nous canarder avec les, les grenades de, de désencerclement. Et là, en quelques secondes, on a commencé à entendre des médics partout autour de nous et à voir des gens euh, tomber dans les champs visuels. Et euh, même pas une demi-heure après, on nous demandait de, de se replier. Et on apprenait qu'on était dans l'attente euh, d'une ambulance parce que les choses étaient vraiment euh, compliquées. Euh, on a donc euh, quitté les lieux parce qu'en fait, euh, on vous a beaucoup parlé des, des deux urgences vitales et des personnes qui ont été évacuées, mais je vous ai aussi parlé d'une quarantaine de blessés. Il faut savoir que sur ces blessés, il y en a qu'on a été obligés de ramener au camp, parce que les, les, les, les ambulances n'arrivaient pas à accéder. Je, je vous rappelle que le camp était à 6 à 7 kilomètres, plus loin que ça. Donc on a ramené des gens qui, qui étaient blessés au, aux membres, euh, au camp, parce que c'était notre seule solution, euh, d'espérer euh, les voir être, euh, être pris en charge. Et euh, même si c'est terrible, il bah, euh, y avait aussi une formidable solidarité dans ces moments-là, où il a fallu soutenir dans la douleur. Et, et c'est aussi des choses qu'il qu faut retenir de, de Sainte Solide. On a, on a su affronter ça ensemble. Euh, on, avait, euh, des briefs, on a eu des briefs vidéo et euh, juridiques avant euh, d'être... Euh, invités à venir. On a eu un brief le vendredi soir, on en a eu un le samedi matin. À chaque fois, on nous donnait un petit peu plus euh, d'informations ou de matériel. On avait tous euh, des papiers avec les numéros euh, des avocats et euh, de la Legal Team. La Legal Team va fonctionner pendant six mois après euh, le, le 25, parce qu'ils pensent qu'il pourrait y avoir des poursuites euh, plus tard. Euh, et euh, comme je vous euh, on avait un pôle euh, on avait un pôle antisexiste avec des personnes qui quand on a fait la fête pour ceux qui ont été capables de faire la fête samedi soir et dimanche il euh, y avait des personnes référentes vers qui on pouvait s'orienter si on sentait mal à l'aise par rapport à une situation euh, et bon c'est des choses qu'on voit un peu régulièrement quand on a l'habitude de fréquenter ce genre de lieux mais moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que ça ça me concerne et que c'est la première fois que je voyais ça on avait un pôle euh, des validistes avec nous dont le rôle était d'accueillir les personnes handicapées et de voir et à répondre à leurs besoins. Nous avions donc dans le cortège avec nous euh, plusieurs fauteuils roulants euh, ben, qui ont pu venir avec nous parce que nous, là la tard on avait, comme je vous ai disais, un trajet euh, facile et euh, sur du bitume tout du long qui permettait à ces personnes de nous accompagner. Oui, il y a des moments, on a coupé, mais tu avais moyen d'aller jusque avec le fauteuil, je pense qu'ils ont dû arriver près. Euh, voilà, euh, et puis on avait donc une base arrière psychologique qui nous fait beaucoup de soutien moral, et euh, qui reste ouverte pendant encore au moins euh, deux semaines. Voilà, donc euh, comme disait la copine, les soulèvements de la terre, c'est pas terminé. Euh, là, en fait, Sainte-Soline ouvrait la saison 5 des soulèvements de la terre, je vous invite à vous renseigner, il y a encore d'autres événements euh, vers Toulouse dans le mois d'avril, il y a d'autres événements dans l'heure euh, au début du mois de mai, euh, c'est des, des événements euh, liés euh, au collectif la route, Les Routes en Déroute, c'est des collectifs qui luttent contre des projets inutiles euh, d'autoroutes ou de contournements comme nous on a au CERT. J'ai rien dit et euh, euh, vous pouvez y aller de manière euh, un peu apaisée, parce que euh, c'est leur première, euh, leurs premières actions. Et en désobéissance civile, on monte en tonalité. Donc si vous allez à la première action, vous serez dans des tonalités assez basses et plutôt sécurisantes, qui vous permettront peut-être de voir si c'est un mode de protestation qui vous convient, sachant que sur, nous sommes sur un un rassemblement non déclaré, que vous êtes donc tous des désobéissants avec moi. Je suppose que c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Je vous donne l'information. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, exprimer un soutien, partager une expérience, de, un ressenti quand ils ont vu les images, nous dire pourquoi il est ici ce soir, etc. Je vous invite à venir partager des choses avec nous. Ça fait aussi partie de nos mouvements, d'apprendre à, à nous parler, à nous connaître et à partager. Moi, j'ai fait ça sur des ronds-points super longtemps. Et c'est ce qui fait qu'on est encore là avec nos gilets jaunes, c'est de cette causé. Donc, venez, Je vais juste nous. vous lire euh, un message que j'ai envoyé à mon fils, parce qu'il est parti euh, voilà, à la préfecture de Rennes. Euh, je sais qu'en Bretagne, c'est quand même un peu plus tendu. Il y avait beaucoup de Bretons de Rennes, d'ailleurs, euh, à sainte soline donc je pense qu'il y aura peut-être un petit peu plus de crispation. Et je disais, Julien, euh, enfin, je ne vous lis pas le début, hein, mais euh, putain, je te parle de vigilance pour aller à un, ras à un rassemblement en France. Bordel. Et c'est insupportable d'aller de, à des manifestations, à des rassemblements, et de se dire... Euh, Jamais, on ne sait jamais. On, maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Et depuis sainte soline le matin, je me lève et j'ai envie de pleurer. Et je suis très, très énervée. Voilà. Alors, euh, un truc que j'aimerais ra euh, rajouter, euh, alors c'est une petite info, mais ça vous donnera quand même un peu l'ambiance qui régnait là-bas, par rapport à ce que dit Effectivement, il y avait des blessés qui étaient en urgence absolue et donc qui étaient intransportables par des moyens classiques. C'est c'est eux qu'on a attendu l'ambulance. Et effectivement, il y avait, on va dire, des, des blessés intermédiaires qu'on pouvait véhiculer en voiture et que les gens, au départ, ont, ont ramené au camp en voiture. Alors, c'est un petit détail dont ils ne vont pas parler dans les médias, mais les premières voitures qui sont parties avec des blessés les flics les ont bloqués. Ils ont bloqué les voitures, avec des blessés dedans. Et la seule solution qui a été trouvée, parce qu'il y avait des, des élus qui étaient avec nous, ils ont fait un cortège où dans chaque voiture, il y avait un député, parce qu'il y avait plusieurs députés qui étaient avec nous. Et donc, ils mettaient un député et un blessé dans la voiture, et il n'y avait que comme ça qu'ils ont réussi à faire passer les blessés jusqu'à la base arrière. Qui souhaite partager quelque chose Mais viens, viens. Approchez-vous, hein, ceux qui ont envie de partager. Il n'y a pas de ligne de démarcation entre vous et moi, tout va bien. Bonsoir à tous. Nous, ce qu'on peut constater, c'est que depuis le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'on peut constater, c'est que depuis le mouvement des Gilets jaunes, on voit bien que quand le gouvernement est fragilisé, ils usent de la force. Aujourd'hui, on voit qu'on manifeste depuis fin janvier. Macron a perdu la bataille de l'opinion, il a perdu la bataille de l'Assemblée. Maintenant, il est en train de perdre celle de la rue parce qu'il y a toujours de plus en plus de monde dans la rue. Les manifestations dures, les grèves dures. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que son dernier, sa dernière cartouche, hein, si je peux dire, c'est la force. Donc c'est intimidation. On en voit de plus en plus hein, des collègues arrêtés, voilà, qui sont arrêtés pour rien. Il y a eu une journée sur Paris, plus de 290 personnes arrêtées, 288 sont ressorties sans rien, principalement des jeunes, mais pas que. Il y a aussi euh, bah, des arrestations arbitraires, mutilations. Alors ça, on le voit, on l'a vu, les gilets jaunes, vous êtes bien placés hein, pour le savoir. On l'a vu ce week-end, c'était euh, presque à son apogée, à un seuil critique, mais on le voit dans les manifestations. Il y a un mec de, de Sudrail qui a perdu un œil. Il y a une enseignante qui a perdu un pouce. Et c'est... Enfin voilà, c'est les cas qui ont été médiatisés. On voit le, à chaque manifestation les interventions de la BraveM qui... Forcément, ce sont des images insoutenables pour quiconque aime la démocratie. En ce moment, il y a une pétition justement qui demande la dissolution de la Bravem qu'on vous invite tous à signer, qui a déjà été signée plus de 200 000 fois. Donc enfin, on va pouvoir en parler à l'Assemblée de, de cette bande de voyous. Parce que là, c'est clairement un comportement de voyous. Darmanin donne les ordres. Comment Exactement, ce qu'on a vu en cowboy donc là sur les quads, vous l'avez vu à sainte soline mais là c'était insupportable. Et voilà, Dar Darmanin et Omanet, ils recommencent ce qu'il a fait en 2019. Et s'ils sont dans cet état-là, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on qu on arrive à les bouger enfin. Là on a un moment historique, on est prêt à les bouger, les manifestations sont prêtes à les faire bouger. Et tout ça, ça tient plus qu'à un fil. Les manifestations dures, les grèves dures, ils commencent à douter... À l'international, il y a même des unes qui traitent Macron de stupide. Il s'isole, il est isolé, il est plus qu'isolé. Donc maintenant, c'est à nous de continuer dans nos manifestations, dans les grèves, dans les rassemblements. Et je pense que là, on est à un moment où on est prêt à gagner. Et franchement, je pense que sincèrement, on, rappelle on va on les faire a gagner. a cinq camarades qui ont été euh, arrêtés euh, suite à l'avant-dernière manifestation. Et qu'il y a deux jugements euh, à venir. N'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez euh, aller les soutenir euh, au moment euh, de leur jugement. Merci. Euh, C'est un peu difficile de prendre la parole après euh, ce qu'on a entendu. C'est vraiment très fort. Euh, nous, on a appelé euh, à ce rassemblement parce qu'il nous semble que ce qui s'est passé euh, à sainte soline ce week-end... C'est dans, dans la ligne, dans la poursuite de ce que le gouvernement est en train de mettre en place après sept euh, ou huit journées de mobilisation contre la réforme des retraites qui se sont relativement bien passées. Je pense que le gouvernement misait sur le pourrissement et puis quand il a vu que, ben bah non, on était toujours là et que même le combat euh, changeait de, de dimension puisque après le 49,3, je pense que d'un combat... Pour des revendications sociales, une retraite euh, digne, qui permette de vivre euh, dignement, de, euh, voilà, de partir en bonne santé. À, bon, nous, au niveau du PC, on réclame 60 ans, d'autres euh, se contentent du maintien à 62, mais peu importe, 60-62, mais en tout cas pas 64. De cette revendication-là, on est passé à des revendications beaucoup plus politiques, euh, au soir du 49,3, du recours au 49,3 avec euh, bah, des jeunes qui se, qui se sont impliqués aussi en se disant euh, le pays dans lequel on, on veut vivre, le pays dans lequel on doit vivre, parce que voilà on, est, on habite en France, ça doit être un pays démocratique, ça ne doit pas être un pays où neuf personnes, parce qu'elles n'ont pas eu le courage de voter la motion de censure, décident du sort de euh, 60 millions de, de citoyens. Et, et face à cette euh, remobilisation, on pourrait dire, eh bien le, le pouvoir a sorti euh, la violence policière, après la violence sociale, après la violence euh, politique euh, qui s'est jouée à l'Assemblée nationale et, et au Sénat, c'est la violence policière qui maintenant euh, est de mise en espérant, je crois, que euh, bah, les gens aient peur de descendre dans la rue pour euh, exprimer leur colère et leur révolte euh, légitime. Et moi je crois que s'il si y a un petit peu moins de monde euh, dans la dernière... Euh, Manif, je pense que, alors pas tous, hein, bon certains sont aussi un peu fatigués et, et euh, ça commence à peser financièrement pour euh, ceux qui étaient en grève, mais euh, des gens qui venaient euh, en famille, des personnes un peu plus âgées, voilà, qui, qui ont peur de courir et de se retrouver euh, pris dans une nasse, bah, peut-être qu'ils ne sont pas venus, en tout cas dans les grandes villes comme Paris, c'est sûr que euh, euh, ça a fait peur. Et euh, vraiment cette stratégie, on la voit, moi j'ai fait des manifs à Paris en octobre, euh, on voyait pas les flics. Le préfet de police avait changé. Hein, on était passé de l'allemand qui était vraiment, euh, bon, voilà, c'était le, ouais, c'est anglais, à euh, Nunez, c'est ça. Hein euh, et les flics étaient dans les rues parallèles. On, vraiment, il y avait des, il euh, y avait eu des beaux cortèges et on les voyait pas. Donc on, on manifestait tranquillement. Il y avait le service d'ordre syndical. Voilà, aucun souci. Et depuis la neuvième mobilisation, la police est visible, très visible, et je pense que ça renforce un petit peu le... Il y a déjà la provocation de Macron quand il nous dit qu'on est euh, quasiment des Trumpistes ou des bolsonaristes euh, à l'assaut du Capitole ou de Brasilia, quoi, enfin il nous compare à ces gens-là. Et quand on voit la police qui est là pour euh, nous, nous, nous maintenir euh, dans les rangs, euh, je pense que pour certains, peut-être un peu excités ou voilà, euh, bah ouais ça déborde et euh, bon c'est dommage mais euh, c'est dommage mais la, la révolte est tout à fait compréhensible voilà donc on a, on, on apporte évidemment notre soutien quel, que ce soit euh, le combat écolo sur les bassines que ce soit euh, le combat social on est euh, de tous les soutiens aux victimes euh, des violences policières et bien évidemment bonsoir, c'est pas d'ici je suis d'un petit bled pas loin, et puis pas depuis très longtemps, longtemps dans la région. Euh, j'ai l'habitude, à 63 ans, euh, fils de maquisard, d'être dans la résistance depuis toujours. Et au regard de ce que j'ai vécu, euh, je pense qu'une réforme ou deux, ça ne va pas suffire. Que s'il doit y avoir une république, ce n'est pas celle-ci. Et qu'il faut une refondation complète des systèmes de pouvoir, de tout. Que ce soit... Euh, euh, d'une certaine vision de l'économie, de l'agriculture, complètement, euh, de la justice, de la police, et que, euh, eh bien, on va devoir, pour ça, se mouiller et abandonner, si on doit être vers quelque chose de plus égalitaire, on, on va y lâcher les plumes. Mais il faudra les lâcher. Il y a un livre qui est super, que je viens de finir, qui fait 750 pages de David Grabert, c'est au commencement, il était. Il a récapitulé l'histoire de l'humanité en nous disant que le discours qu'on nous a vendu était un mensonge, et il le prouve. Il y a eu des tas de sociétés égalitaires qui comprenaient énormément de membres qui ont vécu pendant des centaines, voire des milliers d'années sans aucun problème. Et puis, elles ont été balayées parce qu'un jour, un mec a pris le pouvoir et que voilà. Donc, en fait, le champ des possibles est immense. On peut vraiment faire ce qu'on veut, Regardez les apatistes au Mexique, c'est magnifique ce qu'ils font. C'est vraiment démocratique, quoi, au sens où dans chaque village, on décide des choses. Et ils ont l'informatique, ils ont l'ordinateur, donc on n'en est pas à la bougie, il faut arrêter les conneries. Donc c'est possible, mais il va falloir qu'on veuille vraiment un autre monde et qu'on ne se contente pas de se faire endormir par quelqu'un qui nous promette... Voilà. Il va falloir dépasser nos croyances, quelquefois les partis et les syndicats. Il va falloir qu'on pousse tous ensemble. Moi, je m'en fous on sommes ma à l'époque. Hein. Des écoterroristes pour tout le monde. J'ai trouvé sur le blog de Mediapart un texte d'un universitaire qui s'appelle Pascal Maillard. Je reviens de Sainte-Soline, je reviens de Manif, je reviens de contrôle d'identité. Réquisition du procureur. Je reviens d'une manifestation où les observateurs de la Ligue des droits de l'homme ressentent aux observateurs des droits fondamentaux dans ces pays lointains où ces droits sont bafoués quotidiennement. Je reviens de ce territoire absurde où l'on peut masser trois mille flics pour protéger un cratère pensé pour que quelques-uns s'accaparent l'eau de tous. Je reviens d'un lieu où l'État montre son visage comme il le fait dans les banlieues ou dans les stades depuis Ben Lurette. Je reviens, et tu ne reviens pas, et tu ne reviendras d'ailleurs peut-être pas. Reste avec nous. Il y a ton corps qui se convulse dans les bras des médics, il y a cette femme médecin qui appelle le SAMU au téléphone, SAMU qui ne vient pas, car ta vie importe peu visiblement. Il y a ces médecins militaires, équipés, mais pas pour nous, qui sont à côté, de l'autre côté de la ligne, des médecins pour prendre soin des spires de l'État, du capital et du cratère. Ils finiront par arriver près de toi, peu avant le SMUR. « Reste avec nous », disent toutes ces voix, pour que tu te raccroches à la vie dans cet univers nécrophile. Et je les entends, car nous faisons un cordon autour de toi, deux, pour que les premiers secours ne soient pas troublés par la terreur alentour, les grenades qui pleuvent, les manifestants tranquilles, apeurés par l'irruption des flics sur quad qui déboulent à revers sur la manif, plein de grenades et de gaz, encore. Parce que pour nous, c'est la vie qui est à protéger. Reste avec nous, camarades. Je reviens en souhaitant que le respect du vivant soit intégré à nos luttes, à nos modes d'action et que la nécrophilie de l'époque ne nous gagne pas, que le romantisme de l'émeute n'égare pas la jeunesse dans les bras de la police, parce qu'ils sont prêts à tout pour préserver les privilèges de quelques-uns. Nous devons être prêts à tout pour protéger la vie, les nôtres, la tienne. Reste avec nous, camarades, que nos larmes ne remplissent pas leurs bassines. I'm right.